de paix, Yeshua, pinceur de paix. Oh, oh, oh, oh, oh, oh Yeshua, de paix Je te suivrai pas tout partout, oh Seigneur Yeshua, prince, c'est toi ce qui comble, c'est toi seul qui comble tout mon cœur Oh toi c'est le sujet de ma louange Je oh. te suivrai pas tout oh Seigneur Yeshua, prince, de Yeshua, Yeshua, Yeshua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 c'est toi, toi seul qui, qui comble mon cœur Oh toi seul est sujet de ma joie Je, suivrai Je te partout. suivrai partout oh Seigneur Je suivrai pas C'est toi seul qui comble mon cœur Yeshua, Yeshua, tout mon cœur, le sujet de ma louange. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout, oh Seigneur. Yeshua, ah, prince de Yeshua, paix. Yeshua. Yeshua prince de paix. Yeshua, prince de paix. Yeshua.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 Et toi, toi c'est le sujet de ma louange. J'ai été suivre, tout au Seigneur. Yeshua, Échoa, prince de paix. Avec nos voix. C'est toi, c'est qui comble tout mon cœur. Oh, toi, toi c'est le sujet de ma, ma louange. Je te suivrai, suivrai partout, partout. Oh Seigneur Échoua. Oh, oh. Échoua, c'est toi seul. C'est toi seul qui connais tout mon cœur. Oh toi, toi seul, le sujet de ma loi. Je te suivrai. Je te suivrai partout, partout. Oh Seigneur Échoua. C'est toi seul C'est toi seul qui comble tout, tout manque Oh, toi seul le sujet Prince de paix, Je te suivrai suivre partout, et joue, et joue, prince. De Je te suivrai partout, Je te suivrai partout, oh Seigneur, et joue, prince. De Je te suivrai partout. Je te suivrai partout oh, oh Seigneur Yeshua Prince encore Seigneur. je te suivrai partout Yeshua je, je te suivrai, je te suivrai partout, partout oh Seigneur Yeshua Yeshua, Prince Seigneur. Yeshua Prince